Dans cette vidéo, nous allons parler de réduction de dimensionnalité avec un exemple qui est celui de l'ACP. Alors l'ACP, qu'est-ce que cela veut dire C'est euh, l'analyse en composantes principales. C'est une des techniques de la réduction de dimensionnalité. Il y a évidemment bien d'autres techniques selon la nature des variables que vous étudiez. Ça peut être l'analyse factorielle, l'analyse des correspondances multiples, etc. etc. Alors en termes de… pour expliquer en fait ce qui se cache derrière une ACP, il y a un exemple ultra classique qui est celui des athlètes qui passent une série d'épreuves, c'est-à-dire un athlète fait beaucoup d'épreuves différentes, comme un décathlon par exemple. Donc imaginons là qu'ils vont avoir des épreuves de sprint, des épreuves de saut de haie, de saut à la perche, etc. Et pour chaque individu, on va avoir un certain nombre de mesures de performance. Alors, euh, comment dire ça va se représenter comme ça, tout simplement. Vous avez une, une matrice, un document, avec en ligne les athlètes et en, en colonne le nombre de, de variables, différentes variables, comme la performance en sprint, etc. Euh, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est On va voir faire de la réduction de dimensionnalité C'est qu'en fait, on repre, euh, chacune de ces variables, chacune de ces, euh, de ces sports correspond à une euh, dimension. C'est-à-dire que le sprint, ça va être une dimension, le saut à la perche, donc pole vaulting, ça va être une autre dimension, etc. Et le problème, c'est que pour euh, comparer les athlètes les uns aux autres, si on a beaucoup euh, de dimensions différentes, ça devient parfois un peu compliqué. Alors, pour que vous appréhendiez le problème, je pense que la visualisation des données est une excellente porte d'entrée. Donc là, on va essayer de euh, représenter, euh, déjà pour commencer, deux performances. Pour un groupe d'athlètes. Eh ça ressemble à ça, un nuage de points, où vous avez euh, par exemple euh, le, le, un point égal à un athlète, correspond à un athlète, et vous avez euh, ainsi de suite différents euh, athlètes qui sont positionnés par rapport au sprint et au, euh, et, euh, au saut de haie, par exemple. Mais le problème, c'est que si on rajoute euh, des dimensions, plus que deux sports, la lisibilité commence à faire défaut. Euh, imaginons qu'on veuille euh, trois sports, euh, on va faire en fait, euh, des, des, soit des, des diagrammes en trois dimensions, euh, soit euh, des, des diagrammes de bulles, etc. Et là, ça devient un petit peu compliqué. Alors, si on commence à... Là, par exemple, dans un diagramme en trois dimensions, on pourrait représenter euh, dans une dimension le saut à la perche, dans l'autre le saut de haie, et dans la troisième le sprint jusque-là, ça passe à peu près. Maintenant, si on fait du 4 dimensions, c'est-à-dire que cette fois, euh, on va s'intéresser à la taille des bulles en plus. Là, plus une bulle est grosse, plus, euh, plus la performance est importante. Donc là, on peut rajouter une 4e dimen dimension si on prend en considération ça. Mais si on veut s'intéresser à 5 dimensions, qu'on rajoute des sports comme, disons, euh, je sais pas, euh, l'endurance, le 3000 mètres, mm, là, il va falloir faire... Euh, <rire> des superpositions de, de diagrammes à, à 3 à 4 dimensions. Donc là, on commence vraiment à entrer sur un terrain euh, difficile en termes de représentation. Et c'est la raison pour laquelle on va essayer de mettre en, à, en pratique des éléments qui vont euh, réduire le nombre de dimensionnalités euh, pour pouvoir être notamment plus facile à représenter visuellement. Alors, je vais vous donner un exemple à partir d'un diagramme en 3D. Hein. Ce n'est pas extrêmement joli, hein. je l'ai fait comme ça un petit peu rapidement. Euh, et, euh, et en fait, on, ce qu'on veut, c'est transformer ce diagramme en trois dimensions, en un diagramme en deux dimensions, enfin une représentation graphique avec seulement deux dimensions, et qui permette de représenter le plus efficacement les données. Alors évidemment, vu qu'on perd une dimension, on passe du 3D, donc trois dimensions, à deux dimensions, eh bien, on a fait une réduction de dimensionnalité on a perdu une dimension. Et ça, c'est un petit peu l'objectif derrière la réduction de dimensionnalité. Alors, on n'est pas obligé toujours de passer en 2D. Hein. Le 2D, c'est surtout pour la représentation graphique, mais en pratique, souvent, on va à plus que deux dimensions. L'important, c'est ce mouvement de réduction. Alors, euh, évidemment, notre objectif, c'est de réduire des dimensions tout en perdant le moins d'informations possible. Alors, je... Alors, concrètement, ça correspond à euh, essayer de faire passer un plan, en fait, dans les données sur lesquelles on va projeter euh, les différents points. Alors je m'explique, ce plan en fait ça correspond plus ou moins au plan en 2D que vous voyez avant et sur lequel on va euh, représenter les différents points de ce volume en trois dimensions. Et donc euh, l'objectif c'est d'avoir, euh, je, je vais essayer de me faire de manière un peu intuitive, les points les plus espacés possibles et euh, qu'on voit le plus de variabilité possible au sein de ce jeu de données. Par exemple, si on fait quelque chose en revanche où tous les points finissent agrégés, où on a du mal à les distinguer, bah, on a euh, beaucoup moins réussi que dans l'autre cas de figure. Alors ça, c'est un échec quand on fait quelque chose comme ça. Alors, on le fait un petit peu avec les doigts. Évidemment, il y a des mathématiques derrière pour euh, choisir la, le plan qui va passer dans le jeu de données. Mais retenez cette information. Pour perdre le moins d'informations possible, il faut qu'on voit le plus de variance, de variabilité au sein du jeu de données. Euh, du coup, un succès, ça correspond à une, euh, une bien meilleure euh, dispersion des points, si on le fait un peu intuitivement. Alors, ensuite, il euh, y a un point qui est intéressant, c'est que ce nouveau plan, en fait, qu'on qu construit, qu'on passe, euh, finalement, les, les, la, le nom de la variable, c'est pour ça que je l'ai entouré en rouge, euh, ça ne va plus être comme x, y, z, les variables initiales, mais x étoile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement C'est que ce, cette nouvelle variable, euh, ça va être euh, une combinaison linéaire de variables existantes. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous allez devoir interpréter cette nouvelle variable euh, qu'on appelle la, une composante principale. Euh, imaginons comment, comment interpréter ça. On ne peut pas interpréter ça en termes de performance dans un sport. Euh, « performance au 100 mètres en sprint » ou « performance à la, au saut à la perche », par exemple. On peut pas. On ne peut pas faire ça. C'est justement, en fait, quelque part, vous créez une nouvelle variable. Et c'est pour ça qu'on appelle ça souvent dans le domaine « ces variables construites ou extraites ». En anglais, on parle souvent de « feature », pour plus ou moins variable, « extraction ». Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement euh, X étoile, la nouvelle variable que vous construisez, ça peut s'apparenter au sport de vitesse. Si on voit par exemple que sur cette variable, euh, ceux qui sont très forts sur cette nouvelle variable construite, ils sont très forts au sprint à 100 mètres, au sprint dans 300 mètres ou des choses comme ça, on va avoir tendance à labelliser ça, c'est les sports de vitesse. Euh, au contraire, euh, si la variable Y étoile, la nouvelle variable, c'est ceux, euh, ceux qui sont plus forts sur cette variable, vont être les meilleurs aux 3000 mètres, aux 5000 mètres, etc. Ça va être plutôt relevé des sports d'endurance. Et on peut avoir une troisième dimension qui va être les sports de force, si ça correspond à l'athlétisme. Donc voilà, c'est un petit peu la philosophie qui se cache derrière cette logique d'extraction de, de variables. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont construites automatiquement. C'est pour ça que ce n'est pas de l'apprentissage supervisé, où c'est vous qui décidez d'une nouvelle variable. Elles émergent, entre guillemets, euh, du jeu de données. Et c'est pour ça que parfois on parle de structure discovery ou découverte de structure, euh, en tout cas structure discovery en anglais, et euh, apprentissage euh, non supervisé ou unsupervised learning en anglais. Et donc concrètement, une fois qu'on a décidé, qu'on a construit ces variables X étoile, Y étoile, qui correspondent plus ou moins euh, à, aux variables d'endurance, ou de sprint par exemple, on peut le représenter sous la forme euh, de, de différents axes. Alors cette fois-ci, les axes ne sont plus le sprint 100 mètres et, euh, et l'endurance le, sur 3000 mètres, mais ça va être la, la nouvelle variable, la PC1, donc euh, une, une, une composante principale 1 et composante principale 2, qu'on n'est pas obligé de nommer d'ailleurs, bien sûr. Et on peut représenter à nouveau ces individus dans ces deux dimensions. Donc ça, c'est une carte d'individu un dans les deux, les deux dimensions que vous venez de construire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut, euh, par la même occasion, regarder quelles sont les corrélations entre variables qui ont construit ce, ce, sur lesquelles vous êtes basé pour faire cette réduction de dimensionnalité. Et ça, c'est ce qu'on appelle, dans une ACP, le cercle des corrélations. Et chaque flèche, donc chaque vecteur, correspond à euh, un sport en particulier. Euh, là, vous allez avoir, par exemple, euh, le le à la perche qui va être plutôt aligné avec euh, la, la, la, la composante 2, la dimension 2, c'est-à-dire la composante verticale. alors Je vais vous expliquer un petit peu euh, comment lire ces cercles. À travers euh, un cercle des corrélations, concrètement, imaginons que vous avez euh, le soit à la perche qui est comme ça et euh, vous avez le sprint euh, qui va dans l'autre sens. Donc si les deux flèches sont complètement euh, désalignées, euh, ça veut dire, enfin je veux dire, elles se regardent à l'opposé l'une de l'autre, ça veut dire que plus vous êtes, meilleur vous êtes comme ça au saut à la perche, moins bon vous êtes au sprint. Donc les, les, les variables sont inversement corrélées. A l'inverse, si vous voyez deux flèches qui sont assez proches l'une de l'autre, comme le sprint euh, sur 100 mètres et je sais pas, le sprint sur 300 mètres par exemple, ben, ça veut dire que plus vous êtes bon au sprint en 100 mètres, plus vous êtes bon en moyenne au sprint sur 300 mètres, ce qui est assez logique. Enfin. Et donc, euh, l'important, c'est que euh, ce cercle des colorations permet de voir quelles sont les variables les plus corrélées. Alors, autre élément, euh, à quel point une, une variable contribue à euh, une dimension. Donc PC, c'est pour Principal Component, ou Composante Principale. Et donc, là, sur cette variable, sur ce graphique, vous voyez que le sprint, les variables comme le sprint euh, sur 100 mètres ou 300 mètres sont Enfin, sont assez alignées, donc euh, presque parallèles, entre guillemets, avec la PC1, avec la dimension 1. Ça veut dire qu'elles vont contribuer fortement à la construction de cette dimension. Et par contraste, le saut à la perche, qui est orthogonal, hein, un angle droit avec la dimension 1, il ne contribue pas du tout à euh, cette dimension qui est la euh, dimension 1. Du coup on aurait tendance à dire, euh, vous voyez en regardant rapidement ce, ce graphique, que la dimension 1, ça représente les sports de vitesse plus que, plus que le saut à la perche, parce que euh, les sprints 100 mètres et sprint sprints 300 mètres sont quasiment parallèles à cette dimension. Donc je vous l'explique un peu avec les doigts, on va vous éviter les mathématiques qui sont derrière. Sachez néanmoins que euh, ce qui nous intéresse aussi dans, un, dans une analyse de cette nature, c'est que on, on peut euh, calculer pour chaque variable combien, enfin de combien elle contribue mathématiquement, euh, c'est ce qu'on appelle euh, donc la contribution, à un axe. Et on va avoir un, une classification des différentes variables que vous avez utilisées euh, pour euh, estimer à quel point elles ont contribué à, à, à construire le nouvel axe que vous avez défini. Donc deuxième point, il y a la question de... Euh, la, la distance au bord du cercle. Alors, dans ce graphique, on voit deux flèches, le sprint 100 m et le sprint 300 m. Et en fait, ce que vous voyez, c'est que euh, non seulement le sprint 100 m est assez parallèle à la dimension 1, mais en plus, elle touche le bord du cercle. Ça veut dire qu'elle contribue beaucoup. Ça veut dire que, concrètement, plus vous êtes fort euh, en sprint à 100 m, plus vous êtes fort sur la dimension 1, sur cette dimension de, de la vitesse. À l'inverse, euh, sur le sprint 300 mètres, la flèche est assez éloignée du bord du cercle et donc elle contribue, elle contribue assez peu à cette dimension. Et euh, par contraste avec le cas où si elle était jusqu'au bord du cercle, là elle contribuerait beaucoup à cette dimension. C'est-à-dire que la dimension 1 représente très bien le sprint 300 mètres comme elle représente très bien le sprint 100 mètres. C'est quasiment la même chose entre guillemets. Et, euh, ce qui est intéressant, c'est aussi d'analyser tout ce qu'on relève de la part de l'inertie. C'est-à-dire que quand on fait une réduction de dimensionnalité, on perd de l'information. Et donc, euh, là, par exemple, si on retient que deux dimensions pour décrire l'intégralité de nos jeux de données, où on a, je ne sais pas, 18 variables, euh, on va euh, regarder quel est le pourcentage de perte d'information qu'il y a. Et là, sur ce graphique, ce qu'on voit, c'est que la PC1, la dimension 1, euh, elle va conserver 75% de la variance, la dimension 2, 12%. Donc si je fais un peu une interprétation avec les doigts, si on somme les deux, 75 plus 12, ça fait 87%. Si je caricature, on a gardé 87% de l'information en euh, effectuant cette euh, réduction de dimensionnalité. Donc, ce qu'on essaie, évidemment, quand on fait ce type de pratique, c'est de maintenir les chiffres les plus élevés possibles pour perdre le moins d'informations possible. Alors, euh, un dernier point, ce que je voulais dire, c'est que la réduction de dimensionnalité est souvent un préalable au clustering. C'est-à-dire que quand on va euh, dessiner des groupes, à partir euh, de, de données qu'on veut regrouper les gens par individus et les mettre dans des, dans des catégories, souvent, on fait de la réduction de dimensionnalité, une PCA ou autre, avant de mettre en œuvre des algorithmes de clustering. Et euh, l'idée qui y a derrière le clustering, c'est comment est-ce qu'on regroupe les individus, autrement qu'arbitrairement, en dessinant à la main des cercles. Et il y a des algorithmes qui permettent, de manière à peu près non arbitraire, de faire ça. Pour conclure, ce que j'aimerais dire, c'est que l'ACP, ça concerne les variables continues, comme la taille, le nombre de secondes que vous effectuez pour faire 100 mètres. Euh, dès que vous attaquez à des données catégorielles, comme, euh, euh, je sais pas, euh, la couleur des yeux, ou si vous avez réussi ou non euh, à passer euh, une épreuve, eh bien là, on va devoir utiliser d'autres approches, comme l'analyse des correspondances multiples. Mais, enfin, et ça donne également des euh, graphiques assez proches de celui que vous venez euh, de voir pour l'ACP. Donc euh, ce qui compte pour être bon en réduction de dimensionnalité, c'est d'être capable de maîtriser l'ensemble du panel des techniques, que ce soit l'ACM, l'ACP, euh, d'autres euh, comme l'analyse canonique, euh, des choses comme ça, la plus de techniques possibles pour pouvoir à chaque fois, en fonction de la situation que vous rencontrez, être capable d'utiliser le bon outil.